Aujourd'hui, c'est la Journée internationale du droit des femmes. Moi, je suis une femme, je me suis engagée en politique il n'y a pas très longtemps. Ce que je veux dire, c'est que quand on fait de la politique et qu'on est une femme, eh bien, on n'est pas traité comme les hommes. Il faut se rappeler, Cécile Duflot, Ségolène Royal ont été critiquées sur la manière de s'habiller. Moi, on m'a dit que j'étais une femme sous l'emprise des hommes. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on peut être une femme et être complètement libre. Moi, je suis une femme libre et toutes les femmes doivent revendiquer le droit d'être libre. Le printemps marseillais quand on sera à la municipalité, on aura pour ambition de mettre en place une ville exemplaire au niveau de l'égalité homme-femme, exemplaire au niveau des élus, exemplaire au niveau des personnels municipaux et dans notre action. Aujourd'hui en France, des femmes meurent encore sous les coups de leur mari. En 2020, 28% d'hommes qui pensent que c'est normal de battre leurs femmes alors, il nous semble indispensable de créer des nouveaux foyers pour une prise en charge de ces femmes et de leurs enfants. Les violences, en fait, aujourd'hui, ça reste un sujet tabou. Donc, il faut plus de coups, en fait, et prendre les, les victimes au sérieux, en fait. Donc, c'est ça qui manque un peu. On a besoin du, du soutien des politiques dans ces cadres-là pour mettre en place des, des outils d'écoute et d'accompagnement des, des femmes. L'élite des femmes, c'est un combat qui se joue au quotidien et la municipalité doit prendre position dans ce combat et accompagner les femmes pour les aider. Je soutiens le Printemps Marseillais pour augmenter les subventions aux associations d'aide aux femmes, aux plannings familiaux, aux manifestations culturelles féministes et aux fédérations sportives qui encouragent les pratiques mixtes. Dans le sport, les femmes et les hommes, on n'est pas traités pareil Donc nous, au Printemps Marseillais, ce qu'on veut dans les cours d'école, c'est des cours d'école mixtes et non-genrés de façon à ce que les filles et les garçons s'épanouir ensemble. On va aller vers des marchés qui vont favoriser les entreprises qui mettent réellement en place cette égalité hommes-femmes. Dans les transports nous augmenterons l'amplitude des horaires et des bus et nous mettrons en place des arrêts à demande la nuit. Aujourd'hui les femmes sont les plus précaires, les plus touchées par la précarité et demain avec le printemps marseillais nous engageons fortement pour lutter contre cette précarité en premier lieu par la question du logement.